Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur ma chaîne le Tarot des 5 soleils. Et eh bien aujourd'hui nous allons voir le signe du cancer et pourquoi j'ai dit que le cancer était le berceau de l'humanité Cancer, bien sûr berceau, ça fait penser disons également à un panier, vous voyez le fameux petit panier. Alors... Euh, où on met, disons, là, quelque part, toute l'humanité mais ça nous fait penser également au panier de crabe. Vous savez, une chose, c'est qu'on retrouve, disons, dans, dans le cancer, euh, le mouvement pour dire, avec la lettre, pour dire « la vie est également la bête ». Alors voilà, c'est un petit peu le panier de crabe et le panier de vie en même temps, mais oui, parce que c'est un petit peu indissociable. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, c'est pas, euh, disons, tout séparé et c'est un petit peu tout mélangé. Pendant euh, ce, ce mois, c'est le mois des, euh, des vacances, hein, juillet-août, vous voyez ça, hein, eh bien c'est un moment où les gens, disons, vont un petit peu, disons, se détendre, quelque part ils se mettent en sommeil, quelque part ils oublient beaucoup de choses, ils ont envie... Euh, disons de prendre du bon temps mais de l'autre côté entre parenthèses je vais appeler ça mal vous voyez mais il faut quand même que je qu'on parle disons sans faire de, de blabla autour euh, disons de certains mots pendant ce temps ce qui va nous faire mal ou le mal et eh ben il se met en place et oui parce que c'est à ce moment là que parce que c'est en rapport avec la justice, hein. là je fais une, une vidéo concernant également la justice, qui est la huitième carte dans le tarot de Marseille, donc quelque part c'est une vidéo euh, qui prépare euh, la prochaine, enfin une des prochaines vidéos concernant euh, cette fameuse carte à décrypter, voilà alors, eh bien oui, hein? euh, quand le chien n'est pas là, eh bien, les souris dansent. Voilà, tout simplement, je vais résumer ça à ça. Et je vous avais annoncé que le, le cancer, c'était le berceau donc de l'humanité, et je vais vous dire pourquoi. Parce que si je relis tout, tout ce qui est encodé euh, sur le cancer, je peux... Euh, vous voyez ça part dans tous les sens alors naturellement juste pour un signe avec le rapport avec l'autre signe c'est déjà un tissu vous voyez avec l'autre c'est encore un autre tissu c'est à dire que là j'ai mis très rapidement deux trois flèches comme ça si vous voulez voir euh, par la suite et tout mais c'est pas vraiment disons le but de cette vidéo là donc, euh, je m'en expliquerai pas, tout simplement. Hein, voilà. Là, j'explique, je, disons, l'histoire de juillet ou panier de crabe ou panier de vie. Tout simplement, Excel Berceau de l'humanité. Alors là, on va voir tout de suite le chiffre 8, hein, qui est le chiffre donc, du cancer. C'est ici. Bien. Et puis, on va aller voir. Vous savez, ça, c'est un petit peu des raccourcis. Plutôt que de faire des tas de trames, etc. etc. moi, je vais tout de suite aller au chiffre. Et je vais regarder. Alors, voilà. Le chiffre 8, c'est le chiffre, donc, ici, du cancer. Il est rapporté. Pour avoir, disons, un petit peu ses secrets, pour le développer, on le multiplie par son chiffre supérieur. C'est-à-dire, 8 plus 1, ça fait 9. Vous voyez, j'ai mis ici. Alors, on fait 8 fois 9, 72. Et oui je vous avais dit la dernière fois que j'ai 72 cartes dans le tarot des 5 soleils. C'est le nombre de cartes qu'il faut avoir, voilà. Et c'est pas un chiffre aléatoire, c'est pas un nombre aléatoire non plus, ça, faut le savoir. Donc, euh, le tarot de Marseille, je vous ai dit qu'il avait perdu beaucoup de choses. Il a également perdu, disons, juste ça, disons. Alors, il a bien gardé les 22 cartes majeures et puis après, c'est parti un petit peu en vadrouille, hein comme on dirait en vadrouille bien donc ça fait 72 cartes hein. ou wow. 72. Waouh, waouh, waouh! Ce nombre il est, il est incroyable. Alors je vous fais remarquer ici que on a un 7 et un 2, 9. Hein? Là, on prend le 72 et on le divise par 2. C'est un calcul. Je ne vais pas rentrer dedans. Hein? Et on s'aperçoit que ça fait 36 euh, 36 décan, c'est-à-dire toute la roue du zodiaque, tout simplement toute la roue du zodiaque, c'est incroyable. Alors maintenant, je m'amusais à aller plus loin et d'additionner tout simplement le nombre 72 avec 36. Vous Voyez, c'est des calculs qui sont très simples et que même vous par rapport ne serait-ce qu'à votre chemin de vie, vous pouvez faire, hein Mais là, Après, il faut connaître les nombres, c'est clair. Alors, ensuite, j'additionne ces deux-là, 72 plus 36, ça fait 108. Et tout d'un coup, on remarque que 108, si le zéro ici, il est mis à part, c'est-à-dire que c'est le point d'interrogation de, on va dire, qu'est-ce qu'elle va faire la personne parce que le 18, c'est le nombre de la vie, vous voyez Alors, oui, c'est son libre arbitre, hein, tout simplement, c'est « qu'est-ce que moi, je vais faire ?» Eh ben, on lui dit « choisis la vie, hein vas-y, vas-y, choisis la vie, il faut choisir la vie. » Et ça s'adresse naturellement à, à, à, à tout le monde, hein. Alors, euh, le mois d'août et le mois de juillet sont deux mois qui ont exactement le même nombre de jours, 31 et 31. Voilà, donc pour dire que ça, c'est deux mois qui sont particuliers et importants, et c'est deux mois qui sont à regarder correctement, comme je vous l'ai dit, parce que... Euh, euh, ben, il y a des tas de choses qui peuvent se passer. Donc, euh, il faut prendre en, considéra en considération la vie, tout simplement. Euh, là, en ce moment, c'est la canicule. Donc, il faut faire attention à, à, un petit peu à, à ses proches. Il faut, faut également, disons, euh, s'hydrater. Hein? C'est un signe d'eau. Donc, il faut vraiment s'hydrater. Et également, disons, regarder l'actualité. Hein, comme je l'ai dit, c'est pendant ce temps-là, pendant qu'on va dormir, qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place. Et donc, euh, eh ben, par la suite, il hein, y a vraiment, disons, des répercussions dans notre vie de tous les côtés, parce qu'on n'a pas fait attention. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est un aspect qui concerne tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça qu'on est tous concernés par ce signe. Oh, plus ou moins. Enfin, disons, euh, sans aller plus loin. D'accord Bien. Eh bien, écoutez, mes amis, je vous quitte. Hein, J'espère que vous avez pris quelque chose, que j'ai réussi à faire passer quelque chose, tout simplement, dans le sens où, eh bien, euh, rien n'est noir. Hein, et rien n'est blanc, et puis il faut prendre la vie hein, du bon côté, parce que quand on sourit, hein, et ben déjà quelque part, on enclenche euh, quelque chose dans, son, euh, dans, dans sa vie, dans, dans sa tête, hein, hein. on génère vraiment des, des bons petits trucs pétillants, c'est comme si on mettait du champagne dans la tête, alors moi je vais vous dire au revoir comme ça, tiens, avec un grand sourire, Oh. <rire> enfin les amis